Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de notre euh, recherche d'approfondissement des sources et d'accès direct de chacun et chacune aux sources, euh, je voudrais partager avec vous deux visions de l'explicitation du Talmud. Donc, Quand on passe de la période des guéonymes à la période des richenimes, le Talmud a besoin d'être explicité et euh, d'être mis à la portée des personnes qui vont l'étudier. Il y a plusieurs façons de faire ça qui servent des objectifs différents. Je voudrais aujourd'hui parler de deux façons, de deux méthodes qu'ont qu vu des grandes personnalités de la pensée juive de cette époque, de façon de rendre accessible le Talmud, qui est vraiment un matériel extrêmement difficile. Ces deux personnes sont le Rif et son Rachid, et on va voir ça maintenant. Donc, comme vous pouvez, comme vous allez pouvoir le voir dans un instant ici, euh, ils sont tous les deux à la croisée au tout début des Richenim. Donc, le Riff, il est à cheval entre les les Geonim et les Réoshonimes, à peu près après l'enlisle. Et Rachi est pas très loin après. Ce qu'on regarde ici, c'est une fresque de l'histoire juive. Dont vous voyez l'adresse ici, je ne je peux pas vous le mettre en grand. Euh, elle a un certain nombre de, de problèmes. Elle n'est pas du tout parfaite, cette fresque, mais elle nous permet d'avoir une certaine visualisation. C'est ce qu'on fait maintenant. Donc, je voudrais vous montrer déjà, dans un premier temps, que sur le site sepharia.org, vous pouvez aller chercher le Talmud et voir les commentaires du Talmud. Euh, J'ai l'occasion de le dire très régulièrement et c'est important de le rappeler. Tout livre juif important est un livre qui a des commentaires, est un livre sur les, lequel d'autres personnalités vont se positionner. Tel est le cas de la Torah, bien sûr, de la Torah écrite, du Pentateuch et puis de l'ensemble de la Bible par ailleurs, euh, mais tel est le cas également de la Mishnah et de tous les livres postérieurs. Je voudrais vous montrer ici ce qu'il en est à propos du Talmud. Donc, on parle des Rishonim. Il n'y a pas toujours de, de consensus absolu sur quand est la période des Rishonim, Mais ici, comme vous pouvez le voir, le site Spharia les définit comme les commentateurs qui ont vécu entre le 11e et le 16e siècle donc, vous voyez ici les richonymes sur le Talmud. On va y revenir un, dans un instant, mais je voudrais vous montrer que ça, vous y accédez à travers l'onglet euh, Talmud. Donc, si vous allez sur Spharia, vous cliquez ici sur Talmud ici, vous pouvez passer de l'hébreu au français. Je vous l'ai mis en français. Vous cliquez sur Talmud, vous avez l'ensemble des traités du Talmud. Vous voyez que ça en fait quand même un, un grand nombre. Et vous avez ici les Richonim sur le Talmud, c'est-à-dire, revenons ici euh, schématiquement, entre 1000 et 1500, ce sont les Richonim. Et puis ensuite, vous aurez bien sûr les Acharonim sur le Talmud, de 1500 à 2000. Richon, ça veut dire premier. Acharon, ça veut dire dernier. Richonim, ce sont les premiers. Acharonim, ce sont... Les derniers, vous voyez ici, euh, je vais faire défiler devant vous tous les richonymes qui sont sur ce faria, sur le Talmud, donc euh, les principaux. On va s'intéresser aujourd'hui à Rashi, qui est là, et au Rif, hein, qui est là. Les autres euh, sont intéressants aussi, mais ce sont les deux approches qu'on va voir aujourd'hui. Vous voyez tout ça, ce sont d'autres richonymes euh, sur le Talmud, et après, vous avez évidemment les acharonymes. Donc, tout ça, ce sont les commentaires. Tous ces commentaires, c'est ça qui donne… Euh, vous voyez ici les commentaires modernes sur le Talmud. Donc, tous ces commentaires, c'est ça qui fait la valeur d'un livre juif. Un livre juif n'est pas une recette de cuisine résumée. Euh, mais alors, on va voir comment on fait, parce qu'à partir du moment où on a un texte complexe, comme le Talmud, comment le comprendre Prenons le tout début du Talmud, ici le traité Brachot, et on va voir quel est l'approche du RIF puis celle de Rachid. Donc, je vais lire en surlignant pour vous aider à euh, comprendre directement en hébreu et puis à traduire. Ce que ça va vous permettre aussi, c'est d'avoir une approche directe des textes et de toujours voir ce que sont les biais des traducteurs et en particulier des traductions françaises. Je voulais vous montrer ici quelque chose. Quand je clique sur « mes ma taille », vous voyez ici sur « Sefaria » Vous avez un dictionnaire et une concordance. Ici, un dictionnaire du Talmud. Donc, vous pouvez avoir la traduction des mots. Maintenant que je vous ai montré ça, on va directement lire et traduire. C'est le tout début, tout début, tout début de la Mishnah Brachot, qui est reprise aussi dans le Talmud, bien sûr. Ici, on l'a à travers sa reprise dans le Talmud, mais c'est en réalité de la Mishnah. Mishnah, enseignement oral compilé, euh, par Rabbi Judah HaNasi jusqu'au IIe siècle, et Talmud, ici Talmud de Babylone, euh, à peu près aux environs, à partir de matériel environ jusqu'au Ve siècle, et euh, ensuite élaboré par les Savoraïm. À partir de quand Mais Emataï, Korin, lit-on, et Shema, le schéma, le schéma Israël, le texte. Euh, extrait donc, de la Torah qui, qui s'appelle Schéma Israël et qu'on dit tous les matins et tous les soirs bah, à Ravine, le soir c'est le tout début on pourrait en dire plein plein de choses passionnantes euh, pourquoi commencer de cette façon là c'est une autre question là on traduit et on va voir ce qu'en font le rif et Rashi à partir de quand est-ce qu'on lit le Schéma le soir Mishara à partir de l'heure Sheha Kohanim ou les Kohanim les prêtres Nirnasim rentrent. Les pour manger bitumatan, de leur trouma. Excellent! Et pour bien comprendre ce que dit le riff, on va continuer. Donc le Talmud continue, on a dit à partir de quelle heure. Maintenant, on dit jusqu'à quelle heure. Ad, jusqu'à. Sauf ha-ashmura, la fin de la garde. Harishona, première, jusqu'à la fin de la première veille. Divré rabbi Eliezer, telles sont les paroles de rabbi Eliezer. Vechachamim, Omrim, Eliezer, je disent, Ad chatzot, jusqu'à minuit. Rabban jusqu Gambiel, Omer. Rabban Gambiel, dit Ad Sheya Ale Hamoud Hachachar jusqu'à ce que monte la colonne du matin. Donc euh, voilà, la Mishnah continue. On va encore en lire un tout petit mot parce qu'on a besoin de ça pour comprendre ce que dit le Riff. Euh, mais je vais juste vous le résumer, il arriva que viennent les fils, ses fils, donc ceux de Raman Gamiel, de la maison de, du festin, et ils lui dirent « nous n'avons pas lu le schéma Israël ». Il leur a répondu « si la colonne du matin n'est pas montée, vous êtes dans l'obligation de lire le schéma Israël ». Et non seulement ça, euh, il a été dit, mais tout ce qui… Tout ce pourquoi les sages ont dit qu'il fallait le faire uniquement jusqu'à minuit, alors en réalité ce n'est pas jusqu'à minuit, c'est jusqu'à ce que monte l'ensemble de la colonne du matin, etc. D'accord Donc peut-être que vous n'avez pas compris l'ensemble de ce texte, euh, il mériterait explication, il est très intéressant, il y a plein de choses à en déduire, mais là ce qu'on veut voir avant tout c'est ce qu'en fait le Rif, Rabbi Yitzhak El-Fassi. Et donc, tout ce passage-là euh, qu'on a vu ici, qui est la Mishnah, regardez, je vous le ressouligne, hein, je suis retournée dans le Talmud. Tout ça, c'est la Mishnah. Ensuite, c'est la Gemara qui commence à partir de là, je vous la souligne, et par la suite. Mais donc, tout ça, c'est la Mishnah. On a lu là pour l'instant que une, une, une, la Mishnah, en réalité. Eh bien, le Rif, Rabbi Yitzhak El-Fassi, le résume de la façon suivante. À partir de quand est-ce qu'on lit le schéma Le soir. Euh, pardon, je voudrais vous le ressouigner pour que vous le voyez sur l'écran, si c'est possible. Voilà, je pense que là c'est bon. À partir de quand est-ce qu'on lit le schéma Le soir. À partir de l'heure où les prêtres rentrent pour manger de leur offrande jusqu'à la fin de la première veille, telles sont les paroles de Rabbi Eliezer, et les sages disent à partir de… Euh, non pardon, jusqu'à minuit et Rabban Gamliel dit jusqu'à ce que monte la colonne du matin et vous voyez qu'on n'a pas du tout l'histoire des fils de Rabban Gamliel qui reviennent de la maison du festin, il y a un résumé, c'est ce que fait le rif, il résume toutes les positions de Halacha, toutes les positions efficaces, qui sont dans le Talmud, de telle sorte que ça donne quelque chose de plus compact. Et c'est sa façon de mettre le Talmud à la disposition des lecteurs et lectrices, euh, surtout euh, et lectrices plus aujourd'hui qu'à l'époque. Donc, c'est la façon du RIF de condenser et de simplifier. Que pensez-vous de cette méthode Dans quel cas est-ce qu'elle est utile euh, Quels sont ses avantages et quels sont ses inconvénients donc, euh, je vous laisse réfléchir à ça. Un petit mot de Rabbi Isaac Yitzhak el -Fassi. Donc, si vous voulez comprendre l'histoire juive, c'est toujours intéressant de voir la succession des différents sages. Euh, ce n'est pas l'objet de ce qu'on va faire là, mais jeter un petit coup d'œil, c'est toujours important de connaître le contexte historique, et un petit peu la vie des commentateurs et aujourd'hui aussi des commentatrices. Donc, vous voyez qu'il est né en 1013, il est né. Euh, dans un, une région qui est devenue l'Algérie, ici. Et ensuite, il était dans la région de euh, Cordoue. Il est mort euh, du côté de Cordoue. Donc, ça donne une idée de son parcours. On aura l'occasion de voir qu'il faut se méfier. Ici, mon rabbin écrivain, POSEC, ça veut dire décisionnaire, c'est quelque chose qui va. Parfois, ici, il faut savoir que dans. Euh, Wikipédia en français, la façon dont les sages sont qualifiés est une façon qui est adaptée à la pensée française. Donc, on va parler, on va dire qu'ils sont théologiens ou qu'ils sont philosophes. Euh, ce n'est pas du tout dit qu'ils se percevaient de cette façon-là. Très bien. Donc, voilà pour le Rif. Euh, et maintenant, on va voir ce que dit Rashi. Et on va voir que la méthode de Rashi est très différente. Donc, vous la trouvez, euh, pareil, ce problème sur Spharia. Rashi sur Brachot. et que, que dit Rashi, il reprend comme toujours le début de, de son commentaire, reprend toujours la citation du texte pour l'introduire. Et ensuite, il explique ce qui n'est pas clair dans le texte, à partir de quand. Alors donc là, là ce que je vais dire, en fait, vous l'avez déjà entendu. Vous l'avez déjà entendu parce que vous l'avez entendu dans le texte du Talmud, enfin de la Mishnah, reprise dans le Talmud, et puis vous l'avez entendu résumé par le Rif par Rabbi Yitzhak a passé ce qu'il a juste réduit et repris donc, donc euh, le fait de lire plusieurs commentaires aide aussi à comprendre à partir de quand est-ce qu'on lit le chemin le soir à partir de l'heure où les Kohanim ou les prêtres rentrent pour manger de leur trauma et ici <coughs> eh bien ce qui s'est passé c'est que on ne sait pas quand est cette heure vous vous souvenez, dans le Talmud, on dit euh, « à partir de quand ?» etc. Euh, et puis, il y a la même réponse que ce qu'on vient de lire. Et ensuite, on dit « et jusqu'à quand ?» jusqu'à la fin de la première veille. Et tout enchaîne sur la fin de cette première veille. Mais il manque un élément. Parce que là, on a répondu qu'on pouvait dire le chemin à Israël à partir du moment où les prêtres rentrent pour manger des offrandes. Mais c'est quand Et donc, on ne sait pas quand c'est. Et non seulement on ne sait pas quand c'est, mais on ne sait même pas de quel type de situation ou de prêtre il s'agit. Rachi, qui connaît l'ensemble du Talmud, qu'il a étudié à différents endroits, qui allait de Yeshiva en Yeshiva pour, euh, dans Worms, Spire, etc., pour Mayence, pour euh, trouver des manuscrits et des maîtres, il a une vision d'ensemble et il donne dès maintenant la réponse à une question pour qu'on comprenne. C'est une question qui est ensuite élaborée par la Gemara. Donc je vous remontre, hein, on l'avait pris ici, la guémarra, elle est ici. Elle va reprendre toutes ces questions-là de façon très approfondie. Mais dès maintenant, il faudrait qu'on comprenne quelque chose. C'est ce que pense Rachid, qui est très, très pédagogue. Et il va nous dire de quelle situation il s'agit. Koranim, les prêtres, Shenitmehou, qui ont été rendus euh, détournés de leurs euh, devoirs, disons. On dirait impur peut-être, mais ce mot est quand même très problématique. Donc, ils ont été, on, En français, on dirait impur, mais ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont été en rapport, en relation directe avec la mort et qu'ils doivent se recadrer, euh, vétavlou, et qu'ils qu se sont immergés. Donc le fait de s'immerger dans un migvé, dans un amas, hein, une étendue d'eau, euh, permet de renouer symboliquement avec la vie. C'est ce la façon dont le judaïsme voit les choses, en tout cas. Donc. Les prêtres qui ont été séparés de la vie et qui se sont immergés et leur soleil c'est en soirée enfin est parti euh, voilà c'est le soir est tombé et est arrivé leur temps pour manger de la trauma je vous le dis aussi en hébreu si vous voulez itam leur temps les Batrum, bitruma, batroma. on manger de la trauma. Donc, Rachi ici, a une position différente de celle du riff. Le riff, il résume, Rachi il explique. Donc, ensuite, il va reprendre, hein, pareil, on ne va pas tout lire, mais « sof Hashmura Rishona, jusqu'à la fin de la première veille. Et Rashi explique le tiers de la nuit, comme c'est commenté dans la Gemara, dans la suite euh, du texte euh, talmudique. <coughs> D'accord Et donc, si on regarde Rachid, je vais juste descendre. Donc, voilà. Donc, on voit ici euh, la façon dont il commente. Et on est toujours, toujours, toujours à la même page. Donc, il commente pour qu'on puisse comprendre directement le Talmud. Donc, disons un petit mot de Rachid. Donc, Rachid, il est un petit peu postérieur au RIF. Et euh, lui, il naît à trois et il meurt à Troyes, mais en, entre-temps, il fait un, un petit tour tout à fait intéressant et puis il sera un, un des grands grands fondateurs de l'école française. Euh, Ces trois merveilleuses filles euh, seront des érudites, elles épouseront ses élèves et toute l'école française naîtra de là. Si vous voulez en savoir plus sur la façon dont les choses se déroulent, vous pouvez regarder à ce qu'on me dit ici l'essentiel ou est-ce qu'il ouais, il était vigneron dit-on c'est pas si sûr que ça mais c'est pas grave je vous invite à comparer les sources à toujours vous référer au dictionnaire encyclopédique du judaïsme euh, qui a une approche importante et puis il y a toujours à comparer Wikipédia en français anglais hébreu et d'autres langues si vous les connaissez donc je vous invite à faire tout ça pour avancer et voilà on va conclure cette petite vidéo donc, en conclusion, on a été introduit à deux personnalités dont vous pouvez creuser l'histoire. Ça vous donnera plein d'informations sur la façon dont le judaïsme s'est développé au tout début de la période des d'Erichonim. Euh, et puis, on a vu deux façons de faire du Talmud, qui est vraiment devenu qui a une, une pierre angulaire essentielle de la construction du judaïsme, comment faire en sorte qu'il puisse continuer à être étudié. Sans Rashi, personne ne comprendrait le Talmud aujourd'hui. Euh, parce qu'il donne des éléments vraiment essentiels et tous les commentaires modernes qui reprennent les explications du Talmud reprennent toujours l'explication de Rachi et les commentaires modernes, mais aussi tout, tout les, toutes les personnes entre-temps, euh, tous les sages, tous les érudits, reprennent toujours Rachi qui, qui est essentiel, vraiment on ne comprendrait pas sans lui. Donc Pour Rachi, vous pouvez retenir qu'il y a deux choses importantes qu'il a faites. Un, le pshat, c'est-à-dire le sens littéral, inventer le pshat, avant on racontait des histoires à partir du texte biblique pour l'expliquer. Et c'était ça qui était essentiel, ce qui se comprend pour tout un tas de raisons, euh, et en particulier parce que tous ces midrashim, toutes ces histoires sur le texte devaient être préservées. Mais à l'époque de Rashi, lui, il revient au sens premier du texte pour pouvoir l'expliquer. Et pareil pour le Talmud, en fait, il donne des outils pour que le lecteur et aujourd'hui les lectrices soient indépendantes dans leur lecture et comprennent le texte. Euh, voilà donc, pour conclure, il y a ces deux méthodes. Elles ont sans doute toutes les deux leur mérite. Je vous laisse peut-être mettre dans les commentaires laquelle vous parle le plus. Euh, et puis laquelle, à votre avis, a le plus fructifié aujourd'hui Et peut-être qui dans le judaïsme euh, du présent est plus dans la ligne du Rif. Mais faut pas, enfin, ça veut pas dire que le Rif pensait qu'il y avait que ça d'intéressant à faire dans la vie, hein, mais qui est de résumer. Qui aujourd'hui dans son enseignement est plus dans résumer, simplifier, et donner quelque chose du prêt à comprendre, euh, mais qui ne fait pas forcément avancer et qui, au contraire, est davantage dans l'explication comme rachis, c'est-à-dire prendre quelque chose, le développer et donner des outils pour rendre les juifs et juives qui étudient indépendants et libres dans leur étude. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'étudier davantage euh, ces personnalités, l'histoire de ces personnalités et les commentaires. Je vous souhaite une très, très bonne étude. Khodeshtov Tov, parce qu'on est au tout début euh, du mois de Shevat Et à très bientôt.